Samedi, 22h30. Coupez court. Le festival aborde sereinement la dernière boucle du Grand 8 et vous êtes à son bord. Un petit excès de vitesse est permis. Ces gourmandises finales se rient du système de réduction des secousses pour votre plus grand plaisir. Contenez vos yeux dans vos orbites et arrimez votre cerveau. Pour vous retaper, venez ensuite nous rejoindre au 1988 Live Club, scène rennaise incontournable qui vous attend pour un concert et la playlist d'un DJ Renuant.